Yo salut à tous c'est Aurélien Fontenoy, j'espère que vous allez bien Cette vidéo elle va être exceptionnelle puisqu'on va aller tourner un clip Là on a 6 heures de route, on va faire un Grenoble-Paris On va finaliser le son qui s'appelle My Playground On va rejoindre le groupe OnLap En voiture On est un peu paumé dans la campagne de Paris là Allô. Ouais c'est Aurélien Yes yeah, Aurélien On est arrivé Ok vous êtes garé devant euh, Ouais ouais on est devant ouais Ça, Ça va, va Bah ouais Vous mec. avez fait bonne route ah ouais. Ouais. <rire> Salut, moi c'est Bertrand Poncet et bienvenue à alias Studio ou studio de l'Orangerie. Salut tout le monde c'est Flo, euh, je suis le guitariste et euh, le compositeur pour euh, Unlap. Salut, je m'appelle Franck, je joue dans le groupe Unlap, je joue de la basse et je suis l'un des membres fondateurs avec euh, Florian. Je sais pas si ça s'est entendu parce que bon, il faudrait le brancher. Salut, bah c'est Andrea, je suis le batteur d'Onlap. Moi, c'est Guillaume, je suis le chanteur d'Onlap. Moi, c'est Pierre, je suis à la guitare chez Onlap depuis, pouf, bientôt plus de 10 ans déjà. Et aujourd'hui, euh, on est avec Aurélien en studio pour euh, enregistrer la prochaine chanson. Avec Aurélien, on s'est dit il y a quelques temps que ce serait hyper cool de faire euh, une collab ensemble. Ça fait longtemps qu'on se parle, puis voilà, on adore, euh, on adore ce qu'il fait depuis longtemps. On voulait un truc pour l'été, donc un truc avec une super bonne ambiance, un truc un peu dans les ambiances de l'époque, genre Sum 41, Simple Plan, un truc vraiment frais, un truc vraiment rock, euh, sympa. Bon, bon, on va essayer de faire ton, ton premier rythme. Il y a un rythme assez simple en batterie qu'on apprend dès qu'on est débutant. Ça va être le poum, ta, poum, ta. Tu vas taper sur la grosse caisse une fois comme ça. Et après, tu vas taper en même temps sur le charlet ici. Ok, c'est mon objectif. C'est parti. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Poum, ta, poum, ta. ta. J'ai es presque là. Poum, ta, poum, ta. 1, 2, 3 <rire> C'est bien, c'est bien. Mais c'est vrai qu'en une minute. C'était l'initiation, batterie. Bon, est-ce que je suis prêt à rejoindre le groupe T'es prêt Ouais. On peut Pour le nouveau titre. Un peu de moi là. Ouais. Non, pas du tout. Moi, je pense qu'on est bon. Sera... On va voir maintenant si je suis meilleur à la chanson. Ça, je suis pas sûr. c'est toi qui a écrit vraiment les paroles ouais, on s'est ouais, un ouais. peu concerté mais en ouais, gros ouais, c'est toi ouais. qui as écrit les paroles ça va être un son qui va être en anglais ouais. en gros si on faisait la traduction ça voudrait ouais. dire quoi après pour écrire c'est assez facile parce que je me suis vraiment imaginé ce qu'on s'était dit c'était dire ouais tu retrouves tes potes dans le ride park tu arrives en début d'après midi et puis le soir c'est fini t'as pas envie de rentrer tu vois t'as qu'une envie c'est de retourner et de recommencer ouais. ça et du coup je suis parti sur cette idée là c'est euh, dire que c'est un style de vie j'espère ouais. que ça va motiver les gens en tout cas ouais, parce est que euh, parce qu est vraiment cool ouais. c'était assez cool comme idée parce que ouais. du Coup, surtout avant l'été où chacun va un peu peut-être partir en vacances ou faire des trucs et surtout les sports voilà d'extérieur en plus le vélo ou quoi c'est vraiment bon. le moment où... Tu pars quand même d'un son ou tu dis vas-y je fais le texte et je crée le son par dessus euh, Tous les gens à qui j'ai parlé tout le monde fait différemment mais moi j'écris d'abord généralement la majorité de la musique ouais. et ensuite j'ai des mélodies de chant qui me viennent dessus ouais. avec du yaourt ouais. et ensuite euh, dans ce yaourt bah, j'écris un texte pour que ça aille sur ce yaourt avec la bonne mélodie de chant et les bons mots okay. pour que ça fasse un truc joli et le ouais. texte vient après ouais. Tu peux prendre un son ou pas Donc on va juste faire « Smoke on the Water » de okay. Deep Purple Ok Tout le monde va connaître ça Ok a l'air tellement chaud <rire> <l 'air. rire> Vas-y, je te laisse la place quand David, la première Tu te grattes celle-là Ok euh... Vas-y, 0, prends... 3, 5 Voilà, tu, rec tu recommences 0, 3, 6, 5 Voilà Et, et là, est... tu y es Mais tu y <rire> es Bravo Nickel 3, 5 Alors là, incroyable Incroyable Vas-y fais-toi plaisir maintenant Ah ouais là je suis en vrai là <rire> Alors là, je lève mon cœur punaise c'est oh, fou! Je peux la casser après Non, pas tout de suite! Bon, dites-moi en commentaire, est-ce que je suis meilleur à la batterie ou à la guitare? Je... À, la, à la guitare, 100% à la guitare. à la guitare! Moi, ce que je voulais, c'est un son qui soit euh, genre communautaire. Ouais, ouais, Vraiment clair. que tous les, bah, tous les riders, tous les, les sportifs, tous les musiciens, enfin toute cette une communauté, ouais. tout le monde s'y retrouve et que ça rappelle plein de bons souvenirs euh, à tout le monde. Ouais, bon, c'est ça. Euh... C'est ça en fait. Et c'est exactement cette ambiance-là. Ouais. Clairement, notre tour, c'était Sum 41, ouais. c'était. Euh... On avait d'autres. Euh... Bah, les blinks, les trucs les comme Blink. ça. Et tu vois les clips, enfin là, je les ai revus justement, j'en ai regardé plein pour qu'on a créé ça. Ça fait plaisir, ouais, tu sens clair. que c'est la bonne ambiance et, euh, et ça te donne envie de, de bouger, d'aller à l'extérieur. Ouais. On va bien kiffer. Allez, bah on va aller enregistrer ça, là. On va okay. mettre ma voix, mon talent de chanteur, oh. on va aller voir ça. Ok, bon là, on va faire des... on va faire des gang vocals. Ça okay. fait plein de personnes et on va le faire plein de fois pour que ça fasse comme une foule. Tu ça... fais partie du gang Tu fais partie du gang, maintenant. Voilà. <rire> okay. C'est bon. <rire> 3, 4... THIS C'est exactement ça. Voilà. Et ça en fait on le fait plein de fois Et ça va donner les effets de foule. C'est si simple, simple en fait. que ça ah Ouais c'est ça assez... oh, oh oh oh oh oh oh Et là faut que tout le monde le fasse. 3, 4 Oh oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. C'est pas que ouais. c'était juste mais... C'est pas mal. <rire> bah, on... C'est caché dans le groupe. <rire> ouais voilà. C'est ça. <rire> c'est ce qui fait <rire> la force aussi des gang quoi. C'est le principe Alors... de la chorale. THIS TIME I wish Let's get it My yes euh, bon voilà, du coup on a répété et enregistré ouais, ouais, ouais. tout ce qui est la partie gang vocal du coup maintenant c'est guillaume il a une partie euh, solo en gros bah, les trois quarts du morceau c'est lui qui va chanter donc on va laisser guillaume euh, tranquille on va pas faire de bruit du coup on a posé la voix maintenant c'est à bertrand de finaliser le son, yes. on compte sur toi. Qu'est-ce que tu vas faire en dernier petit remix en réalité? Mix, ouais. <rire> mix vrai mix. Ah ouais. Euh, donc, ouais, là on a tout là, à peu près tout dans la boîte. Euh, donc, bon, ça fait pas mal de pistes. Euh, ah ouais. Donc, là, la prochaine étape c'est un petit peu de corriger, euh, de couper ce qui dépasse, etc. Mmh. Et, euh, et ensuite, on met tout ça ensemble, et donc il y a le travail de mixage, peut-être bien 70, quelque chose comme ça, ah ouais. pour en transformer en qu'une seule. Ah, t'as 70 pistes comme ça, genre ouais. euh, la voix, l'instru, le machin Ouais. Ah, ouais, ah ouais t'as ouais, ouais. du boulot là encore Ouais. En fait, nous, on pourrait sortir en mode tranquille, le son est terminé, mais combien bon, de ouais, il... temps à peu près euh, Ça dépend, mais là, un morceau comme celui-là, il faut bien compter 2-3 jours derrière pour, pour okay. bien travailler dessus. Et ben bah voilà, du coup, on te fait confiance, c'est bon euh... Merci. Non, non, ça, ah pas, bah, non, bah, bah non, non, ah, non, non, non. Merci, bon boulot Travaille bien. Merci à toi. On va faire la conclusion de la vidéo, les gars, sur euh, cette belle avant, journée. Juste avant la vidéo, Aurélien. Pour, te, pour que tu aies un petit truc pour le retour Notre casquette en lap Oh stylé Classe Sans obligation de classement Ouais ouais Vas-y je te Avec le gratos, fais gratos t'inquiète Et t'en fais, bon fais bon pas bon. une gagner aux abonnés <rire> Généralement les abonnés gagnent un vélo Un truc donc faut être à peu près à la hauteur <rire> tiens ouais. Ouais, ouais, ouais, ouais. En tout cas merci les gars pour la casquette Ça fait plaisir Et du coup on vient de se briefer Elle va sortir la vidéo vendredi 26 juin Vous allez dans les commentaires de la prochaine vidéo Vous marquez My Playground Ok en chanson ça donne quoi My background. C'est le groupe Onlap qui va vous tirer au sort directement et vous faire gagner cette casquette donc ça fait plaisir. Si vous avez kiffé le son, vous avez hâte comme nous, lâchez un petit pouce bleu, pensez à vous abonner à ma chaîne et surtout à la chaîne Onlap qui a fait un très gros boulot. A vendredi. Ciao les gars. Yep. Yeah. Yeah.